Ils reviennent. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro exceptionnel de Côté Comics sur Jack Kirby. Pour vous parler Comics. Mais la question importante n'est pas de savoir qui est Jack Kirby, mais qu'a fait Jack Kirby. Une fois en France, Jack nous rejoint ici, en Lorraine, oui oui, ici. Et ils sont en forme. Ouais, je pense que c'était pas mal, on a été plutôt clair. les gens ne seront pas trop perdus. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros changements par rapport aux anciennes émissions. Quoi. <rire> à part des cheveux. Côté comics, rebirth, relaunch, reboot, bref, revient.